Si je parle, ça va casser le moment. Ça, c'est une des croyances qui n'arrête pas de revenir, je l'entends partout. Je ne peux pas lui dire ce que j'aime pas, je ne peux pas exprimer mon désir dans la sexualité, sinon je risque de ruiner le moment, de casser le moment. Et ça, pour moi, c'est un des pires pièges dans lesquels on peut se faire enfermer. Pourquoi Ok, imaginez la situation. Vous êtes là en train d'embrasser votre partenaire, même de faire l'amour, il y a des caresses. Et là vous vous dites, ah j'ai envie qu'il mette moins de langue, ça me dégoûte un peu. Mais vous n'osez rien dire. Du coup, vous continuez le <rire> baiser un peu genre trop langueux, étrange, qui ne vous fait pas du bien. Ou alors il appuie trop fort, ou genre là il est en train de s'acharner pour essayer de vous donner du plaisir. Et ça fait mal en fait. Et vous êtes là en mode... Zen, appréciez le moment, sinon, si je dis quoi que ce soit, ça va casser l'ambiance, ça va briser sa confiance en lui, son ego, je sais pas quoi, il va m'en vouloir. Ou alors, si je dis quoi que ce soit, je vais être trop chiante en fait, et j'ai pas le droit d'être chiante, j'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Et du coup, bah, il est là, elle m'a caressée ou elle s'embrasser, et nous, on est dans notre tête à essayer de pas casser le moment, et du coup, on dirait. Et du coup, il se passe quoi dans ce moment bah, Le moment, il est déjà cassé en fait. Parce que on n'est plus du tout là à profiter de cet échange, à profiter du plaisir, à être vraiment présent. Non. On est là dans notre tête à être énervé contre lui ou elle, qu'il n'est pas capté, que ça ne nous convient pas. On est là à rouspéter, on est là à essayer de calculer comment je vais faire pour lui dire que ça ne me convient pas, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Enfin... On n'est plus du tout sur le moment. Donc le moment il est déjà cassé, c'est fini. Niet. À partir du moment où on a une pensée, un désir qu'on n'exprime pas, le moment il est cassé. Donc comment faire C'est vrai qu'on va pas forcément dire ah j'aime pas quand tu fais comme ça. Ça c'est vrai que ça peut casser le moment. Qu'est-ce qu'on peut faire à la place Chérie j'aurais envie d'une caresse super légère. Mmh, J'ai envie que tu m'embrasses juste du bout des lèvres. Dire ce que vous avez envie réorienter en fait. Euh, du coup, avec cette, cette cliente dans la séance, celle qui me demandait ça, euh, comment je fais pour euh, ne pas casser le moment et exprimer mes désirs Je lui ai donné la suggestion. Ok, imagine, il est là en train de te maxer les seins, t'aimes pas du tout. Tu dis, ah chérie, j'ai envie que tu m'embrasses dans le cou. Bah, ça casse pas du tout le moment, du coup, il va l'embrasser dans le cou, il va se désorienter des seins. Pouf, on a réorienté. Donc... S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas dire s'il y a vraiment quelque chose qui ne nous convient pas. Absolument. S'il fait un truc qui vous fait non et que vous avez besoin que ça s'arrête, vous le dites. Ça, c'est évident. Par contre, si ce n'est pas un gros nom, mais juste que vous avez envie que ça soit différent, dites ce que vous voulez à la place. Si on dit juste stop, bah stop. Du coup, on fait ça, stop le moment. Si vous dites ce que vous avez envie ça crée beaucoup plus d'intimité, de jeu, de joie, de partage, de communication et de légèreté. Et globalement, tout va mieux. Et en plus, flash news, le scoop du jour. Quand on exprime nos désirs, on a beaucoup, beaucoup plus de chance d'avoir ce qu'on veut. Dites-moi dans les commentaires ce que ça vous a fait cette vidéo, si ça vous a inspiré. Faites l'expérience, exprimez un désir, dites ce dont vous avez envie. Je sais que c'est pas toujours facile, mais une fois que vous avez commencé, ça fait un bien de fou. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi, n'hésitez pas à m'écrire et on se voit très très bientôt.